Nous y revoilà. Un autre trésor dans le creux de maman. Combien de fois j'ai gâché toutes mes chances d'avoir une vie normale. Et maintenant que j'en suis là, je me demande.. Non Est-ce que ça en valait vraiment la peine